Bonjour Pascal Malos, bienvenue chez Dounia Reçoit, l'émission littéraire de la tribune des vagabonds du rêve. On va se... Nous allons pardon, entrer dans ton univers euh, qui est un univers euh, un peu particulier, un univers étrange, qu'on relie d'habitude au fantastique, mais on va voir si c'est vraiment le cas et jusqu'à quel point. Nous allons euh, parler de, de ton œuvre, de, de de tout à créer, de tout au monde littéraire, et on s'attardera plus sur les contes de la vodka que je présente là, qui sont parus en 2017 mi, mi, mal persuadés. Excusez-moi, Malpertuis en 2017, donc, qui sont euh, des contes euh, assez étonnants et dont tu vas nous parler parce qu'ils ils ont un, une, part, une particularité, c'est d'être euh, baignés de, du monde des, du, de l'est et du nord, je dirais. Donc je te laisserai plus présenter. Je commencerai par te demander un peu traditionnellement, mais ça permet de, de, se, de, de se découvrir, de te présenter, de parler de ton parcours littéraire, de ta formation, de tes intérêts, avant qu'on entre vraiment dans, dans, la littérature, dans ta littérature plus proprement. Donc, je te donne la parole. Merci, euh, Dounia, de m'inviter, de passer un peu dans de plaisir. temps sur mes livres. <rire> Euh, alors, euh, j'écris euh, depuis, euh, depuis l'adolescence, hein, comme beaucoup euh, qui ont démarré à, à ce moment-là. J'ai commencé à être publié en 2014. Euh, à, mon, à mon sujet, plus généralement, bah, je suis né à Bruxelles, euh, je suis franco-polonais, euh, ce qui va ensuite expliquer certaines choses et mon attrait oui. pour euh, notamment euh, la culture euh, slave. Euh, euh, ensuite, j'ai étudié en France et j'ai vécu dans, dans, dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, euh, en Pologne. Et je suis revenu en France, dans le sud de la France, en fait, depuis 2017. Et, mais bon, je m'intéresse un peu à tout. Au sujet euh, euh, de, je vais pas parler de carrière littéraire parce que bon, j'écris et je publie. Euh, enfin, j'aimerais peut-être un jour que ce soit une activité euh, principale mais bon, en tout cas je, je le fais dès que je peux pour l'instant donc euh, 2014 ma première publication euh, c'était euh, celui-ci les comptes de l'entre-deux euh, qui précède les comptes de la vodka euh, je me demandais enfin, j'écrivais surtout pour... Euh, pour mes amis, pour dans, dans, dans des petits cercles, j'avais pas franchement l'idée de, de me faire publier. Jusqu'à un jour où j'avais suffisamment de textes, euh, ça faisait un petit livre en fait. Et, et j'ai cherché pendant deux ans, j'ai fini par trouver Malpertuis, qui est un des rares éditeurs en France à publier exclusivement du fantastique mmh. classique. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Euh, on peut citer aussi euh, Le visage vert, euh, on peut citer La clé d'argent, mais voilà, il se compte euh, sur les doigts d'une main. Ah, pour le euh, cas, bon, oui. Après, on, sur les autres livres, après, on peut peut-être continuer ensuite. D'accord. Mais... Donc, en fait, on va, re, on va continuer sur le fantastique, puisque les contes de la vodka sont classés, enfin, Malpertuis, de toute façon, est un éditeur de fantastique. Et euh, je voulais savoir si tu te Reconnaissent dans ce style ou, ou dans le merveilleux, l'imaginaire, euh, l'étrange plus généralement, ou et si c'est du fantastique, est-ce que qu'est-ce que c'est que le fantastique finalement? Alors, pour ce premier livre, cette première publication euh, chez Malpertuis, en fait, je me rendais pas vraiment compte j'appartenais au genre fantastique. Ça peut paraître un ah, oui. peu bizarre, mais euh, voilà, je m'étais inspiré beaucoup aussi de, de littérature plus générale, comme euh, Kafka, comme euh, ou de, de peinture, comme euh, les, les surréalistes. Et donc, euh, j'écrivais ce qui me plaisait. Euh, je cherchais un éditeur et euh, j'envoyais, comme tout le monde, des manuscrits partout. J'étais refusé partout, à peu près partout. Oui, c est, c est euh, sauf euh, sauf euh, un jour, il y en a un qui m'a dit « Ah, mais nous, on ne publie pas de fantastique ». C'est là où j'ai pris la conscience, où je me suis mis à chercher des éditeurs de, de ce genre-là et que j'ai que j'ai enfin trouvé euh, ma maison, euh, donc celle de Christophe Thiel et Thomas Bauduret, qui sont des... Des, des grands, grands passionnés, des, des grands spécialistes euh, du genre. Euh, donc, le sur le genre lui-même, euh, donc au départ, euh, tout dépend de, de la définition qu'on en donne. Moi, ma définition du fantastique, elle est peut-être plus large que celle restrictive qu'on qu trouve euh, mm -hmm. sur Wikipédia. Euh, C'est-à-dire, euh, elle ne se limite pas... Euh, euh, l'intervention d'éléments surnaturels dans un milieu réaliste parce que c'est en général c'est la définition qu'on qu donne on a un cadre qui est ordinaire qui est proche mmh. d'une autre souvent comme chez Stephen King et puis d'un coup il y a des monstres ou, ou des, des, des choses impossibles qui se passent des fantômes, mmh. <rire> fantômes mmh. euh, voilà, pour revenir dans le mmh. classique le, dans le gothique mmh. oui. Euh, moi, c'est un peu plus diffus, euh, parce que bon, j'y associe à d'autres genres qui sont associés, comme l'étrange. Euh, et aussi, je, je pense à cette fragmentation du réel, en fait, à euh, cette dimension onirique, euh, cette confusion, euh, qui, qui n'a pas forcément besoin d'être surnaturelle, donc c'est peut-être plus subtil, et peut-être un peu plus large que cette définition euh, qu'on trouve un peu partout. D'accord, donc du coup, euh, en fait, on se rend compte que le fantastique, c'est c'est, est, finalement, est-ce est que c'est vraiment un genre en soi ou pas Et pour nous donner une petite idée de ce de, de, toi, de comment ce que tu travailles dessus, comment tu écris sur cette matière. On va commencer. Euh, L'idée, c'est aussi de lire quelques extraits qui nous permettront justement de, au fil de l'émission, de, bah de, de, de, de toucher de la réalité de, de tes textes. Et donc, euh, si tu veux lire euh, quelques extraits, on avait, en, en réfléchissant, on avait trouvé trois textes. Et donc, il y avait la fille de la frontière pour commencer. « Sous la dune » et le troisième, c'était « Du gouvernement de la vodka » qui nous ramène au titre du… Donc, ouais. je propose que tu en lises un extrait et qu'après, on, on approfondisse sur, euh, éventuellement, si tu veux parler d'un écrivain qui t'a particulièrement marqué et pourquoi. Et après, on, on, on, on, prendra le, on partira sur ton écriture. J'ai pas mal de questions pour… Euh... <rire> pour euh, no, notre curiosité euh, littéraire. Donc, euh, si tu veux prendre la parole. D'accord. Alors, La fille de la frontière, euh, c'est un texte euh, très, très personnel qui, euh, qui a un lien en fait avec, euh, avec le rideau de fer, avec le, le fait de passer une frontière. Euh, alors, je vais, je vais vous lire euh, le début de la nouvelle, juste euh, oui, les oui, quelques juste premiers paragraphes. Pour donner un petit peu le, le goût. La fille de la frontière Ma mère et moi habitons près de la rivière qui déchire sauvagement les plaines et les nations de son eau rugueuse. Les cadavres des arbres et les berges mouvementées témoignent de la violence de ses humeurs. « On ne peut la dompter, » dit ma mère, « on ne peut que l'approcher avec prudence sur la pointe des pieds. » Je foule la plage recouverte de neige et fume cigarette sur cigarette. La rivière est un cendrier géant pour tous les jeunes de la petite ville, mais aujourd'hui il n'y a personne car il fait très froid. L'air pique mon visage. Je m'approche de la banquise en renouant mes cheveux longs qui ne cessent de se défaire. Quelques dalles de glace glissent sous le pont en acier forgé, des branches mortes sur leur dos blanc. À chaque extrémité, les postes frontières se dressent et se considèrent avec leurs grands yeux projecteurs et leurs hautes oreilles mirador. Ils surveillent, avalent et recrachent des pauvres airs qui grelottent dans les files d'attente et tiennent leurs papiers d'identité au bout de leurs doigts gelés. Sur le pont, les voitures quasi immobiles se serrent les pare-chocs et expirent leurs nuages carbonés. Personne ne s'intéresse à l'étrange manège qui s'y déroule ni au sort de ces silhouettes qui font la queue de minuit à minuit. Donc, euh, c est, c est, c est, cette partie-là, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est aussi dans ton écriture. Ce qu'on trouve, c'est la, la nature, elle est très présente. C'est une asture qui est souvent froide. Est-ce qu'elle représente euh, qui n'est pas forcément bucolique Sauf peut-être dans, le, le, dans la nouvelle qui se passe euh, dans la forêt, là. C'est une des nouvelles que, que j'avais lues qui m'avait bien plu aussi. L'esprit le, de la forêt primaire, oui, avec l'esprit de la forêt, le tsar, en fait. C'est <rire> un passé imaginé. Et en fait, c'est très étrange parce que, enfin, ce n'est pas étrange, cette, ce côté. Euh, euh, ce côté nature, description de la nature, une poésie qui est chargée et qui va souvent, en, qui est en contrepoint. Donc ce pont, quand on va lire l'histoire, on va voir ce qui est construit de l'autre côté. Et en fait, c'est ça, ça, ça fait un peu plus fantasi, fantaisie peut-être, ou, ou comment dire euh, je, pour te citer, tu m'avais dit « j'apprécie le merveilleux, la fantasie aussi, surtout pour leur dimension poétique ouais. ». Et du coup, là, il y a beaucoup de poésie dans tes textes, ça reste des textes… Euh, euh... Bien sûr, étrange, fantastique, mais il y a aussi beaucoup de poésie. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui va avec le genre ou, ou avec l'imaginaire Ou c'est quelque chose d'autre encore Alors dans, le, dans le fantastique, il y a la construction d'une atmosphère. Je pense que c'est parfois même plus important que, que l'intrigue ou, ou la chute. La construction de l'atmosphère est fondamentale pour appeler le lecteur et c'est cette volonté euh, avec ce paysage euh, qui, qui hante les, les narrateurs et donc le, le, le lecteur. Euh, tu, en, en parlant de fantaisie et de, de poésie, euh, oui, pour moi, c'est une démarche artistique, euh, c'est une recherche euh, de la beauté. Donc, quand j'écris, je. je je cherche une certaine beauté. Je travaille mes phrases avec la, la volonté un peu d'enchanter, de, en tout cas de, en tout cas de, de tisser cette atmosphère oui. qui, qui, qui va emporter qui va le lecteur. Euh, pour parler d'un auteur de fantastique qui travaille beaucoup avec la nature, euh, en fait, je l'ai découvert très tardivement, euh, même après avoir écrit les contes de la vodka. C'est Algernon Blackwood qui euh, euh, notamment il y, a, il y a une nouvelle qu'il a écrite qui est considérée comme un des, des meilleurs enfin une des plus connus du, du genre fantastique qui s'appelle les, les, les sols Les, les, les arbres hein, euh, qui se passe dans le delta du, du Danube avec euh, des amis qui s'échouent sur une petite île et qui se retrouvent bloqués enfermés sur une île puis il y a une tempête et, et là les la, la nature environnante devient presque vivante, enfin, elle, a, elle a vraiment mmh. une personnalité. Euh, donc, Moi je me suis retrouvé vraiment dans ce texte, j'adore ces, ces atmosphères, et aussi cette euh, présence de la nature comme une force euh, peut-être euh, plus importante que nous, peut-être oui, puis qui s'inscrit dans, donc je parle toujours de, de Thérésie, qui s'inscrit dans une architecture humaine, une constru des constructions, hein, bêtement des bâtiments, des villes qui sont, dont on imagine qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils n'ont pas d'harmonie particulière. Et c'est intéressant de voir ce contrepoint euh, avec une nature qui reste, euh, qui reste finalement maîtresse de, des lieux, puisque… Alors, euh, oui, le, le, les comptes de la vodka sont bien sûr imprégnés de l'architecture de l'URSS, euh, euh, de l'époque soviétique. Oui. Et donc, c'est de, bah, de, de Budapest, de, de Berlin-Est jusqu'à Vladivostok, on retrouve à peu près les mêmes blocs. Oui. Euh, et euh, ça me fascinait parce que je, pour moi c'était exotique, enfin, j'étais déjà allé quelques fois en Pologne enfant, mais pour moi c'était tellement différent de ce qu'on avait chez nous, euh, et puis de se rendre compte que même si tous ces blocs sont pareils, euh, en fait les, les, les intérieurs sont, sont, sont, sont très bien sont fonctionnels, et même, même si tout le monde vit, vit dans un bloc, c'est pas si mal en fait. Ah bon <rire> et, et, ma, et malgré l'impression que ça fait, la première impression est, est un peu effrayante. Euh, mais après, derrière, il euh, y a la vie euh, quotidienne euh, qui est normale, en fait. Oui, qui est la vie de, de, de gens qui se bagarrent avec le quotidien. Euh, et... Donc bah, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, effectivement, dans, dans Forêt primaire, dans l'amour létal aussi. Dans, dans, l'amour létal dans La fille aux cheveux blancs, pardon. Et la ville détruite aussi. La destruction, la guerre, il y a beaucoup la guerre derrière. Euh, ça, ça c'est. Euh, la Pologne est un. Je l'ai écrit en, à oui. Varsovie, ce livre principalement. Et. Euh, L'histoire récente, même de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite de, de l'époque communiste, c'est ça fait le, les titres des journaux et de l'actualité tous les jours en fait. Ouais. C'est pas c'est pas le passé ça reste un sujet d'actualité au, au journal en première il y, a, il y a souvent des polémiques, des scandales sur ce, ce qui s'est passé, qui a tué qui euh, qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire euh, donc Varsovie une ville qui a été rasée 99% hein, mmh. Par, par les Allemands, et puis les, les, les, Russes, les Russes arrivés ne sont pas intervenus pour sauver la ville, d'où un ressentiment entre, entre eux, envers les deux grands, grands voisins. Donc quand, donc, quand on essaye de, de retranscrire un, un peu l'esprit slave, hein, je n'ai pas la prétention de, mmh. de, de, de, de le faire parfaitement, mais euh, forcément, le, la place de l'histoire. Euh, la place de l'architecture qui est un témoin de l'histoire, après mmh. tout, de l'histoire humaine, euh, est euh, immense. Oui, et puis euh, on reste dans l'actualité, malheureusement. Ces images reviennent finalement de destruction de, de ces bâtisses. Oui, sur euh, sur l'actualité, ben, euh, ben, oui, l'Ukraine, c'est mmh. un pays que j'ai visité. Euh, où j'ai même des, des connaissances donc, euh, donc forcément ça ça, ça nous touche euh, si s'il si y a au moins une, une chose ça peut enfin, j'aimerais que les en tout cas en France on se rende compte à, à quel point c'est une culture qui est, qui est proche de la nôtre euh, qui n'est pas éloignée mais en fait qui est proche et qui donc devrait nous, nous concerner aussi. Oui, mais il est peut-être que le mur de, de, de le mur n'est pas encore vraiment tombé parce que tout à fait parce qu'on qu situe pas encore tant on, que ça. Ouais. on situe encore mm. euh, la République tchèque, la Pologne, mm. la Slovaquie comme l'Europe de l'est, mm. alors que c'est plutôt l'Europe centrale. Oui, on, ça est plutôt, en plus, on est ouais. plutôt on est plutôt on est plutôt à mi chemin, alors que l'Europe géographiquement elle va au moins jusqu'à Moscou, jusqu'à l'Ural. les Ourales. Euh, donc euh, c'est euh, et en plus ce sont des, beaucoup de, de figures historiques euh, font partie même de notre propre histoire hein, de, que ce soit Kuczynsko, euh, Anansi euh, le, le roi polonais là, qui, mmh. qui, qui, qui avait fait des grands travaux qui, mmh. qui avait réalisé Femme, la place ouais. Stanislas il oui. ouais. y, y, y, y a énormément de ponts et moi je, ce sont les ponts qui, qui m'intéressent aussi et qu'on trouve dans tes textes d'ailleurs des ponts <rire> D'ailleurs, dans, dans les auteurs que tu cites, que tu as lu, qui t'ont marqué, effectivement, on a on a Kafka, Dostoevsky, Tchékov, Bulgakov, pardon, Gogol. Ce sont des donc dans... tu tu as aussi euh, lu beaucoup cette littérature euh, entre guillemets oui, donc, des pays de l'Est. Attiré, attiré très vite. Euh... Mm notamment, je pense, par Gogol, euh, qui a écrit des nouvelles fantastiques. Et je trouvais ça extraordinaire, très moderne, en fait. Euh, euh, C'était un écrivain, euh, attention là, de russophone, mais d'origine ukrainienne, qui écrit des textes sur des, des histoires de fonctionnaires à Saint-Pétersbourg, euh, euh, C'était déjà très satirique, très, très assez rigolo en fait, assez euh, moqueur de, des travers de l'administration. Et, et alors qu'on est au milieu du 19e siècle, oui. mais ça se lit encore très bien, c'est encore très oui. très efficace, je trouve. Alors je vais passer sur ton. Sur le, je te posais une question aussi. On, on, on est dans un recueil, tu as écrit beaucoup de nouvelles. Euh, Est-ce que. Est-ce que c'est un genre qui... Enfin, qui et tu as aussi écrit des romans donc tu as fait as testé les deux les deux supports si je peux te dire euh, pourquoi qu'est-ce que c'est que écrire des nouvelles pour toi en tant que bah, nouvelliste, dans ton dans ce que tu écris quoi pour ce que tu écris c'est des textes dans les textes courts est-ce que la nouvelle va mieux au fantastique est-ce que le Est que le roman peut supporter le fantastique aussi donc je sais pas si par rapport à, ce que tu, à ton expérience d'écrivain Pour moi, la, la, la nouvelle, c'est euh, le vrai plaisir, euh, parce qu'on euh, a la chance de, de démarrer, partir d'une page blanche euh, tout de suite, et euh, c'est le moment où tout est possible. Oui. Euh, donc, on, on peut se concentrer pendant quelques semaines euh, sur un seul texte, et puis on a déjà un univers, on a déjà quelque chose qui qui a un début, une fin, qui est publiable. Donc, c'est c'est la satisf on est satisfaction plus rapide que sur un roman où il faut vraiment s'engager sur le temps, parfois un an, parfois parfois plus, parfois plusieurs oui. années. Euh, donc, ça c'est la ça c'est la première chose. Et puis, euh, malgré ce plaisir. C'est un exercice très, très difficile, en fait, euh, pour, euh, dans un texte court, euh, vraiment, euh, tout de suite, appeler le lecteur, euh, avoir des, des personnages ou des narrateurs assez forts, euh, euh, ne pas le décevoir à la fin, <rire> même si ça peut arriver, oui. puis l'aspect euh, expérimental aussi. Donc, euh, sur une nouvelle, euh, voilà, on peut plus expérimenter, que ce soit au niveau de la forme, au niveau du fond, que sur un roman, il faut prendre des précautions parce qu'on s'engage sur un long terme, on a envie que ce soit publié, donc euh, nouvelle. Bon, c'est pas grave, si, si, c'est vraiment une, exp une expérience euh, mentale. On se lance. Euh, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. On a, on a perdu quelques semaines, mais c'est pas dramatique. Du coup, si tu écris une nouvelle. Euh, est-ce que tu as la même enfin, je, en enlevant la durée, le, le fait que le roman demande beaucoup beaucoup plus de travail qu'une nouvelle, euh, encore que ce soit un travail différent. Euh, est-ce que tu tu penses que la nouvelle c'est juste est-ce que c'est on la voit un peu comme un jeu Il faut que on commence. Euh, euh, comme que l'entrée soit surprenante, que la fin soit une chute, ou est-ce que c'est en soi juste un texte qui est plus court C'est un texte, euh, c'est absolument... Euh, enfin pour moi, c'est un art majeur. Euh, les, les meilleurs textes, je pense, de la, de la littérature, sont, sont, sont souvent des, qui, qui vous marquent à vie, sont souvent des nouvelles, hein, ou des textes assez, assez courts, finalement. Euh, bon, c'est vrai que c'est différent, mais le, euh, en France, on, elle est un, un petit peu déconsidérée dans le monde anglo-saxon. Euh, bien sûr, la, la, la short story euh, a, a toute sa place, euh, mais, mais pour moi, ça reste un, un art vraiment majeur. Enfin, de être, euh, pour ça que je ne prétends pas réussir à chaque fois, hein, c'est pour ça que j'écris des recueils. J'espère qu'il y en a une ou deux qui, qui vraiment se, se, se démarquent. Parce que c'est vraiment difficile de, de trouver cet équilibre où, où chaque mot est à sa place. Euh, et, et ça suffit. Donc, c'est juste, juste ce qu'il faut. Il faut enlever tout le superflu, laisser que que les phrases, que les, que les mots qui vont toucher le lecteur, et arriver, euh, c'est un art de perfectionniste aussi, hein, et d'équilibriste. Et, et raconter quand même une histoire, parce que ça, revient, ça reste ça quand même, finalement, c'est un récit, enfin ça reste ça, on en revient toujours euh, là. Euh, moi j'écris de manière intuitive, c'est-à-dire souvent j'ai une vague idée de ce que je vais faire, et j'écris, je, euh, je, je mène, euh, j'essaye je de tenir le lecteur, par la main, ne, ne, pour ne pas l'égarer, malgré le, le fait que ce soit du fantastique, que ce soit un peu onirique, que parfois il y ait de la confusion que, mais volontaire hein, de la part du, du narrateur. Euh, mais la, la narration, la maîtrise de la narration, c'est la base pour, euh, je pense, pour, euh, pour, pour tous les écrivains qui, qui souhaitent être publiés. Oui, je suis bien le croix. Alors, je te propose qu'on enchaîne sur ton deuxième texte, donc « Sous la dune okay, ».« Sous la dune », ça c'est un texte sur le thème du double, mais que j'ai essayé de, de retranscrire de façon très, très littérale. « Sous la dune »,« De nos jours, dans les environs de web ». Côte de la Baltique. Quelques grains de sable dévalent l'abrupte pente en face de la mer grise et lente, sifflement de serpents. Tout à coup, le flux s'accroît. La poussière de pierre devient ruisseau et puis rivière. Des pans entiers de sable se désagrègent et glissent vers la plage. C'est le vent qui, ayant trouvé son inspiration aux confins des mers froides, souffle sur la dune. La tempête dure depuis plusieurs jours. Par grande volée, elle scalpe la bosse blanche à l'orée de la forêt. Elle arrache l'oya et ses profondes racines. D'entre les grains ainsi secoués surgit un morceau de bois foncé. Le chêne massif émerge à mesure que le vent balaye le sable. Des écailles en bois apparaissent autour d'une épine dorsale. La structure se découvre. Le jeune Damien, qui passait par là, devine qu'il s'agit d'une toit d'une maison ensevelie. Dès que la tempête se calme, Damien décide de revenir à la dune, armé d'une pelle. Il veut être le premier sur les lieux, avant la police municipale, avant le maire, avant les plagistes qu'il dévalise chaque été pour subsister. Peut-être que la maison oubliée renferme des bijoux, un tableau à revendre ou un service d'argenterie, qui sait. Le soleil chauffe le sable à blanc et Damien doit enfiler ses sandales pour ne pas se brûler. Il creuse du côté de la mer, espérant ainsi tomber directement sur la porte d'entrée. Les coups de pelle se succèdent et il a l'impression que ses efforts ne mènent à rien. Il doit sans cesse recommencer car le sable coule dans l'espace dégagé. Alors il s'y prend d'une autre manière, plus réfléchi, attaquant les bords, puis revenant au centre de la façade. L'air marin caresse sa peau et les feuillages tout proches. Sa maisonnette émerge lentement. Elle a remarquablement supporté le poids du sable et de l'humidité. Après quelques heures suantes, Damien touche enfin au but. Il donne un grand coup de pied et la porte s'effondre. Il pénètre dans la pièce obscure et fraîche, butant contre une bouteille de vodka qui se met à tourner sur elle-même comme une toupie. L'inspectant à la lueur de l'entrée, il se rend compte qu'elle date de 1912. Dommage qu'elle soit vide. Il aurait aimé parfumer ses lèvres d'une petite eau vieille d'un siècle. Damien frémit en apercevant sur le bord de son regard une présence allongée. Un squelette habillé de lambeaux gît dans les trois lits au fond de la pièce. Ses vêtements violemment déchirés mettent en évidence de monstrueuses difformités. Aurait-il trois jambes Aurait-il quatre bas Damien ne peut l'affirmer tant les os se perdent dans l'enchevêtrement. Sa gueule grande ouverte semble ne pas avoir poussé son dernier soupir. Entre ses mains plurielles, le cadavre tient fermement un cahier dont les pages débordent. Le jeune homme ne peut s'empêcher de s'en emparer, provoquant un craquement sec. On va laisser les lecteurs découvrir la suite. <rire> voilà. En fait, je voulais aussi te poser une question qu'on a, qu a plus ou moins un peu c'est qui concerne les contes de la vodka, mais aussi les autres, les autres recueils que tu as fait. Et je voulais savoir comment tu travailles sur les recueils. Est-ce que ce sont des textes que tu as déjà publiés ailleurs, que tu écris pour le recueil Enfin, comment tu fais et comment tu t'arrêtes pour te dire voilà, ces nouvelles-là sont dans ce recueil. Les Contes de la vodka. Il y a l'île aux moines. Euh, tu peux les citer en, en exemple si tu peux développer un petit peu là-dessus. C'est un peu ta. C'est une autre construction. Tu as écrit des nouvelles. Comment tu fais cette construction de recueil en fait J'écris chaque recueil euh, les textes euh, les uns après les autres. J'ai d'abord un, un cadre général. Je choisis une façon plutôt géographique, c'est-à-dire euh, pour les Contes de la vodka, ben, j'écrivais à Varsovie. Et je, je voulais une série de textes euh, inspirés de ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti euh, autour de moi quand j'habitais là-bas et quand je voyageais dans, dans la région c'est-à-dire euh, en Russie, en Ukraine même euh, euh, à Budapest euh, un peu dans les Balkans et autres euh, et j'avais euh, j'avais donc ce plan euh, d'écrire des nouvelles vraiment les unes après les autres de rester dans ce, dans ce monde-là d'en être, être imprégné mais après, l'ordre pour moi n'a pas forcément beaucoup, beaucoup d'importance. Euh, et pour la publication des textes, des nouvelles euh, en tant qu'unité, euh, c'était par opportunisme, c'est-à-dire euh, bon, j'écris mes nouvelles, je, je, je fais comme je veux, j'écris mon recueil, mais je regarde les appels à texte. Et si je vois qu'il y en a un qui passe, qui correspond à ce que je suis en train de faire, je l'envoie. Mais euh, sinon, non. Euh, C'est-à-dire je ne suis pas en train de répondre à des appels à texte. en fait. J'envoie je, je des textes seulement mmh. si euh, cela me corresponde ou, ou si ça correspond à ce que je suis en train de faire. Euh, donc là, là, pour le, le second recueil, Soleil trompeur. Euh, soleil trompeur, voilà. Euh, T'as voilà. mal, mal perçu aussi. là c'est un peu le, la, la même démarche que Compte de la vodka, mais dans un contexte méditerranéen. Celui-là, j'ai quand même réussi à publier la moitié de, des nouvelles contenus, c'est-à-dire 10, 10 sur 20 ont été publiés chez différentes revues, donc Présence d'esprit, Le visage vert, Ténèbres, chez Malpertuis aussi, qui, qui a ses propres anthologies, et d'autres revues encore. Donc là, c'est au, au fil de leur vie, quoi. Ils ont vécu leur vie. Ces, ces nouvelles ont vécu leur vie dans, soit dans des appels à texte, soit dans des, des collections différentes, et elles se sont ajoutées à d'autres. Et à la fin, ça, tu, as un, un, en fait, tu as un recueil, tu as un ouvrage. Le avec recueil, des, je le recueille, je le publie quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, d'accord. Euh, euh, et et J'attends un peu, bien sûr, parce que j'attends d'abord que les nouvelles soient publiées pour pouvoir mmh. publier mon recueil. Parce que quand on publie une nouvelle dans une revue, la plupart du temps, l'auteur garde ses droits. Mmh. Donc on a tout à fait le droit de réutiliser le texte. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu de l'optimisation, mais euh, l'idée c'est que je, j'ai je, je, mon recueil dont, dont je rêve, donc je, je, je l'écris. Et puis si au passage je peux diffuser un peu des textes à droite à gauche, euh, faire des rencontres, parce que c'est ça les appels à texte, mmh. c'est des rencontres euh, avec des anthologistes. C'est euh, quelqu'un qui... dans, dans, dans, dans dans le style, euh, vous parle et, et qui permet ensuite de, de se retrouver lors, lors de festivals et puis d'échanger, de, de, de, de mieux se comprendre. Et justement, en fait, euh, je voudrais qu'on parle d'autres choses, par... d'autres textes, tu m'as parlé de musée noir. Donc tu peux nous parler un petit peu de, de cet ouvrage alors avec un beau masque africain. Africain, oui. Une oui. Collection privée, <rire> euh, musée noir euh, aux éditions de l'Antre. Donc c'est une autre édition. Oui. C'est un projet très très personnel parce que j'ai donc j'ai grandi à Bruxelles pas loin d'un musée colonial, mais vraiment colonial, c'est-à-dire. Euh, il a été rénové ré récemment, mais quand j'étais petit, euh, il y avait des statues euh, d'hommes noirs euh, qui ressemblaient à des hommes de, de Néandertal, donc très, ah oui. avec, avec des préjugés racistes euh, horribles. Il y avait aussi une salle sur les ressources, euh, les ressources euh, naturelles du, du Congo belge, c'est-à-dire le, le coton, le caoutchouc. Euh, et en gros, ce musée a été créé par Léopold II pour justifier... Euh, euh, le Congo, qui était euh, sa propriété privée en tant que roi. Euh, oui, ça aussi, c'est assez, assez étrange. Euh, ouais. Au moment de l'ouverture du, du musée, qu'on euh, était en, vers 1900, euh, on a fait venir aussi euh, une tribu. Euh, on les a exposés pendant tout l'hiver. Ils, ils étaient dans un enclos. Euh, je crois qu'il y en a une... Si je m'en souviens bien, je crois qu'il y en a une trentaine qui sont morts de froid. Yeah et euh, donc euh, au moment d'ouverture du du musée pendant un an les gens venaient pour euh, pour voir les voir des noirs souvent pour la première fois de leur vie ou en tout cas pour observer des des gens euh, des tribus euh, c'était assez ridicule ils avaient ils avaient reconstruit des un espèce de milieu naturel un peu un peu un peu comme dans un zoo hein. euh, même tout à fait comme un zoo donc euh, c'était un sujet que euh, qui, qui, qui m'a touché. Bon, Ce n'est pas pour faire de l'appropriation culturelle, mmh. mais j'ai aussi un, un ami euh, gabonais euh, qui, qui était très proche et je me suis inspiré un peu de lui pour le personnage principal. J'avais plusieurs éléments euh, qui font que j'ai écrit cette histoire euh, fantastique, mais très ancrée dans l'histoire euh, du passé colonial belge. Et C'est un roman c'est un, un court roman. C'est une un novella vraiment roman. assez longue parce que ouais. je crois qu'elle fait 100, 130 000 signes. Donc, euh, là, ça correspond à la longue novella ou au court roman. D'accord. Donc, euh, voilà, donc, tu peux nous. Euh, qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps, celle-là. Euh, euh, Musée, Musée Noir, euh, elle est sortie quand même. Euh, C'était 2000. Euh, pourquoi je ne me souviens plus donc, des dates euh, Juste avant le Covid, je pense. 2018. 19, 2019. 2019, août 19, 2019, ouais, 2019 aux ça. éditions de l'Antre. Et donc, on va, on va continuer euh, sur, euh, sur tes, tes autres créations et on finira sur la, la lecture de, du, de, du troisième texte, parce qu'en fait, là, on était dans la dimension étrange, fantastique, euh, des, des, des univers très, très forts et effectivement, dans un certain... C'est de l'imaginaire, on était vraiment dans le genre imaginaire, mais tu écris aussi, euh, je pense qu'il faut, ça, il faut le par en parler aussi, c'est intéressant, tu écris aussi euh, des policiers <rire> sur un, un détective très, très particulier, si tu pouvais nous en parler un petit peu. Oui, alors ça, c'est récent. Euh, c'est avec mon éditeur, euh, les éditions de l'Antre qui est un passionné de Sherlock Holmes, il m'a dit euh, « Tiens, mais pourquoi tu ne pourrais pas euh, euh, essayer de, de faire un pastiche de Sherlock Holmes ?» Moi, j'aimais aim, bien le personnage, mais euh, je n'avais jamais eu la, la prétention d'en écrire. Mais ayant cette possibilité-là, je me suis mis à, à lire et à relire tout le, tout le canon euh, donc les originaux, les, les nouvelles originales de, de Conan Doyle. Et euh, je... En relisant, j'ai trouvé ça tellement moderne, en fait, tellement euh, majeur, même dans, dans la littérature populaire. Euh, le, enfin, il, a, il a quasiment inventé la, la, la figure du détective telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Euh, aussi dans le dynamisme, dans, dans, on ne s'ennuie pas une seconde en lisant Sherlock Holmes. Euh, et La plupart des nouvelles sont d'ailleurs assez courtes. D'où l'idée de, de reproduire ce, cette longueur assez... Euh, euh, donc, là, donc là pour l'instant j'en ai fait deux là vous avez Sherlock Holmes et les Romanov hein, qui se passent euh, donc, sur la côte d'Azur euh, la promenade des Anglais avec des Russes avec des Russes en plus Russes. et celui-là qui se passe en, en Écosse qui vient de sortir Sherlock euh, Holmes c'est l'héritière de... de Letox Castle, Letox Castle. Et, euh, ils donc, sont publiés euh, chez qui là, rappelle-moi toujours chez l'édition de Lantre de l'antre, oui, d'accord. Là euh, où est paru musée, musée Noir. Oui, et donc oui, contrairement à ce qui se fait en ce moment, que depuis que Sherlock Holmes est dans le domaine public. On fait des films, on fait des Sherlock Holmes euh, contre Cthulhu, Sherlock Holmes ah oui. et les euh, ou alors parfois on fait des choses très intellectuelles, qui, qui, avec des, des gros romans. Euh, moi j'essaie d'écrire, je fais ça vraiment que pour m'amuser, hein, euh, de, de rester sur le format court comme, comme à l'époque. Et, et pour le coup c'est très différent parce que ça m'oblige à être très rationnel, à faire très attention au sens du détail, et, parce que les, les gens lisent Sherlock Holmes pour les énigmes, pour le plaisir oui, de, oui, de la résolution, euh, ce qui est un peu est le, indices, le contraire le enfin, de ce que je fais, parce que moi ouais. j'aime j'aime euh, j'ai euh, un naturel qui, qui va vers le mystère ou vers l'inconnu, euh, pour ensuite rester dans l'inconnu où je, souvent j'apporte pas, pas forcément de réponse, où je, je laisse le, le lecteur euh, y répondre, ce qui peut aussi le, le, le frustrer. Bon. Là c'est la démarche tout à fait inverse ah, oui. qui consiste à, à, à construire une architecture euh, logique euh, et rationnelle, euh, mais avec quelques questionnements qui, qui me sont propres, bien sûr. Donc, je fais ça pour le plaisir, euh, mais je le fais sérieusement. Bah C'est quand même du ça travail. Peut, <rire> ça peut plaire aux, aux amateurs de, de Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes, si on veut... Mais est-ce que tu. Là, c'est de la curiosité, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Est-ce que tu, tu, tu imites son style Parce qu'il a une façon non, de parler très spéciale, ou tu, tu es complètement. Euh, bah, dans... je, bah, le, à chaque, avant d'écrire, je, je, je lis et je, je relis le canon. Je n'imite pas, en fait, je, je, je me laisse aller. Je, mm. mais je suis imprégné de, de son euh, style, traductions. Je, je les ai lues en, en anglais plutôt. Enfin, J'ai vu toutes les séries, avec, toute la série avec Jeremy Brett, que j'adore, cet acteur mm. qui. Je le trouve exceptionnel donc là je l'ai vu en, en version originale avec ce sont des des, des épisodes qui reprennent les textes de Conan Doyle et qui oui. sont très fidèles donc j'ai quand même la, la, la musique en tout cas de, de des acteurs anglais et j'ai lu les, les versions françaises de, des aventures originales oui. donc donc juste après être imprégné de ça je me mets à l'écriture et ça va très vite j'écris ça oui. assez, assez rapidement. Ce qui permet, j'espère en tout cas, de retrouver un petit peu de l'esprit, un petit peu de, de, des originaux. On va le découvrir on va le découvrir. <rire> donc, euh, on va continuer encore, tu petit peu, encore un peu de temps. Euh, je voulais te demander, il y a un aspect dont on avait aussi discuté, c'était l'aspect un peu, entre guillemets, économique de l'écriture. Mmh. Euh, les dynèmes de l'écrivain, la difficulté à se faire éditer. Donc, euh, tu me disais que tu te posais des questions là-dessus, si tu pouvais reprendre oui, ces éléments. Posé des questions, et, mais j'ai tendance à y répondre toujours de la même manière. C'est, est-ce euh, que quand on écrit, on reste dans une démarche artistique Ou est-ce qu'on réfléchit à, au marché, c'est-à-dire à ce que veulent les éditeurs, à ce que veulent les lecteurs, quand on écrit Moi, j'ai pris euh, la première option, c'est-à-dire l'option démarche artistique, parce que je me rends compte que même quand j'ai envie de faire quelque chose un peu plus commercial, j'y arrive pas, je, je vais toujours vers des choses que, que j'aime faire, vers selon mes envies, euh, j'ai des collègues auteurs hein, qui m'ont dit ah mais de, avant, avant de, de te lancer tu devrais soumettre ton idée à tel ou tel éditeur et puis comme ça tu testes et puis s'il si, valide tu écris et comme ça tu es sûr d'être publié et moi, je ne peux pas. J'ai besoin de, oui. de me lancer dans des, dans des projets parfois un peu fous, un peu, fou, peu tordus. Et, et peu m'importe, euh, enfin, du moment qu'il trouve un, un éditeur, même un petit éditeur, je serai déjà content. Donc, euh, c'est vraiment cette volonté de rester fidèle à ce que je suis et, et à cette recherche de la beauté dont on parlait au départ. Parce que oui. Pour revenir à, à cette définition du fantastique, pour moi personnellement hein, je, je prétends pas l'imposer aux autres mais pour moi c'est la recherche de la beauté inattendue c'est à dire une beauté un peu euh, qui peut être parfois sombre parfois un peu même morbide euh, euh, ou juste étrange mais euh, inattendue oui, ben je pense que tu as raison de ne pas chercher ce que veulent les éditeurs, parce que je suis pas sûre que les éditeurs eux-mêmes le sachent. <rire> Donc, euh, ah, que si, si, certains, certains, ils sont certains très le sont sont, <rire> très commerciaux, parce que, bon, ouais. ben, l'édition, c'est effectivement très compliqué pour un écrivain. <rire> Donc, euh, voilà, en fait, oui. je, je, je pense que je voulais aussi que tu nous parles un petit peu de, de tes projets. De tes projets actuels Tu viens de sortir un roman. Euh, où est-ce que tu en es Quoi Est-ce que tu as des choses qui sont prêtes à sortir, d'autres que tu en envisages Est-ce que tu as Oui, le mot projet, est un peu bateau, mais je pense qu'il. Euh, voilà. euh, sur les. Pour l'instant, j'ai publié en fait qu'un seul roman. C'est celui-là, hein, c'est « Les fenêtres de bronze ». Ah oui, tu peux nous parler un petit peu des fenêtres de bronze euh, Chez qui Chez Malpertuis aussi Chez Malpertuis, c'était oui, un, un livre que j'ai conçu un peu comme un huis clos, euh, inspiré notamment de, de la trilogie des appartements euh, de Polanski, comme on l'appelle, euh, comme un film à petit budget, c'est-à-dire tu, tu as pas beaucoup de personnages, tu as, tu as une unité de, de lieu, et avec peu d'éléments, arriver à faire quelque chose euh, de fort. Euh, donc ça c'est le, le seul roman que j'ai publié. J'en ai écrit un deuxième qui cherche son éditeur. Donc j'ai une bonne piste, mais c'est <rire> bien avancé, mais je ne peux pas, je peux, je peux non, pas non, donner l'information oui. encore. Euh, et sur les, les autres projets, donc j'ai un recueil, euh, un nouveau recueil qui va sortir, euh, toujours chez Malpertuis, fidèle au poste. Parce que les recueils, bon, pour, pour dire la, la vérité, ça se vend mal. Euh, donc je, je continue à le faire malgré tout, parce que j'en ai besoin, c'est pour moi essentiel. Euh, mais cette fois, pour ce nouveau recueil que je vais sortir, si tout se passe bien, aux Imaginales. Euh, Une grande, un grand, un grand rendez-vous Oui. Euh, donc cette fois c'est un retour euh, à mon pays natal, euh, la Belgique, euh, aux, aux atmosphères euh, pluvieuses, on va dire, euh, donc, Angleterre, Benelux, Hollande, euh, et de retourner un peu aussi euh, au fantastique euh, original, celui de Jean Rey, celui de Thomas Owen, enfin des, des grands auteurs belges. Euh, ah oui. donc, euh, donc je me suis dit, c'est aussi un hommage à un professeur de, de l'école, euh, un professeur de français qui était d'origine belge et qui, qui, était, qui est celui qui, qui m'a donné envie d'écrire. Parce qu'il il organisait pour ses élèves des, des sessions d'écriture libre. On devait inventer des histoires. Et il organisait aussi des rêves éveillés. Donc il nous disait de, ah oui. de vous mettre comme ça sur... Euh, sur la table, de fermer nos yeux et de se laisser guider par sa voix pour imaginer euh, toutes des scènes. Donc, je pense que c'est grâce à lui que je me suis mis à écrire. Ah donc, oui, ce c'est un euh... peu, ce, ce, ce, ce, ce nouveau recueil, c'est un peu euh, malheureusement, il est, il, est, il, est, il est décédé, mais donc c'est ce, un, un hommage à ce, ce professeur de français qui qui, qui, qui a donné, qui m'a donné envie d'écrire. Et du coup, tu, tu repars sur cette technique, entre guillemets, de rêve et tu, as et tu construis quelque chose, c'est ça Pas de sur technique, la mais en tout cas j'ai à nouveau ce oui. cadre géographique oui. et, et je me laisse aller, euh, j'écris les textes les uns après les autres. Euh, parfois je les envoie, euh, parfois euh, s'il si, si, si, y a des débouchés possibles dans des revues, euh, ce qui n'était pas trop le cas dernièrement, c'était moins de possibilités qu'auparavant. Oui. Qu et donc c'est un recueil qui s'appelle euh, « Sous nos latitudes sombres okay, euh, ». d'accord, qui... qui est en écriture encore lui. Il, est, il, est, finalisé, il est, écrit, est finalisé. Il est finalisé. Est... J'espère qu'on sera dans les temps pour, le... pour com... avoir la version papier aux imaginales là maintenant. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah, c'est bientôt euh, bien les imaginales. Oui, c'est oui, très vite. <rire> Je en tout mal. cas, c'est ouais. bon. Tu as, as, as, as effectivement une bonne fournée d'ouvrages à, à présenter euh, aux imaginales. Et bah, écoute, je t'en souhaite beaucoup de, de succès, de rencontres surtout, parce que ces, lieux de, ces festivals sont des lieux de rencontres, d'abord, pour les, les écrivains, finalement. Toi, tu, tu y vas cette Non, année. pas cette année, ah, malheureusement. Je... Mais je, ça fait partie. Il est sur mes tablettes, <rire> disons. Et voilà, donc euh, en fait, je qu'on va on va passer à la dernière nouvelle comme ça oui. après on, on, on conclura donc la dernière nouvelle c'est sous la non c'est pas sous la dune c'est la vodka euh, du, du gouvernement du... de la vodka par la vodka par, pardon par la vodka ça c'est un peu oui c'est pas on, la même chose <rire> on, est plus, on est plutôt dans le registre de la de la satire, de la farce, oui, et... oui, c'est donc, euh, donc une, une sorte de traité politique très, très étrange. Du gouvernement par la vodka, traité politique. Dans un premier temps, observez les mœurs de votre pays sans juger. D'un regard vers l'est, traversez la Vistule, le Dniepr et la Volga. Choisissez un bloc au hasard parmi ceux qui se répètent à perte de vue, ni trop gros, ni trop gros, ni trop petit, Prenez l'ascenseur aux portes qui claquent et dont le sursaut vous terrifie. Hantez les couloirs multiples sous les néons clignotants et entrez dans l'une des cellules de ses habitants. Le salon présente quelques médailles, quelques photos, instants de joie déjà lointains, déjà contredit. contredit. Au milieu trône la télévision sur laquelle vous apparaissez, gesticulant du bras gauche afin de convaincre, insérant les mots-clés dans chaque phrase, redressement, unité, futur, Meilleur. Mais passons tout de suite à la cuisine. Fouillez dans le frigidaire qui ne cesse de gronder, en haut, dans le compartiment qui déborde de glace. Attrapez la bouteille blanche, arrachez-la de la prison suante et froide. Voilà, vous tenez une vodka entre vos doigts qui brûle. Entendez-vous le remue-ménage à l'entrée Ils rentrent tous du travail. Le père, la mère, les grands-parents, les enfants le chien. Ils sont tous éreintés au bord du suicide, la mine défaite par les heures passées dans les transports, sous la terre, avec les autres sardines dans une boîte en métal grinçant. Ils s'affalent sur le canapé et vous regardent, j'entends la télévision, l'air absent, un peu baveux au coin de la bouche. Allons, qu'attendez-vous donc Servez-leur un petit verre d'eau qui ne gèle pas. L'arôme, l'odeur, la pureté de l'alcool ont été capturés pour eux pour leur procurer ce sentiment semi-idyllique et semi-éthylique qui les éloigne le temps de quelques vidanges, de quelques centilitres et de quelques pourcents d'un quotidien austère. La vodka coule partout. Elle est un luxe chez les autres. Chez nous, un bien accessible à tous, une fierté de la nation. Elle irrigue les repas en amoureux, en famille, officiel. Elle noie les courriels, les décrets ministériels, les caractériels. Elle sublime les soirées à deux et à quarante-deux. Quoi de plus délicieux que la compagnie qui trinque et qui tringle autour de la bouteille bleue Voyez-vous, la vodka permet aux gens de subsister, de supporter tout ce que vous leur faites subir, toutes les restrictions que vous édictez, les mauvaises nouvelles que vous annoncerez, les impasses que vous constatez, les faux espoirs que vous entretenez. Voilà, ça c'est effectivement un retour brutal <rire> sur la, la, la condition humaine dans... Dans cette région avec un, la vodka et, et en fait il clôture c'est la nouvelle qui clôture le recueil. Oui ça c'était une idée de l'éditeur de la mettre à la fin. Ouais. C'était une bonne idée. Voilà, ben, voilà, donc euh, je, ben, je convie euh, tout le monde à, à lire ces textes qui sont vraiment très très beaux. Et puis euh, les autres, hein, L'île aux moines, Soleil trompeur qui fera donc euh, un peu le pendant <rire> de l'autre côté de l'Europe. Musée noir pour euh, les réminiscences effectivement que, auxquelles ça nous renvoie. Et puis euh, pour euh, plus de légèreté, on dira Sherlock Holmes. C'est qui est plus du jeu, parce qu'on a, on a envie de savoir qui a tué, qui a, si le méchant sera attrapé, alors que dans le fantastique, en général, le pire est annoncé d'Office, et, et ce n'est pas du tout le même style de, de littérature. Donc, euh, je pense qu'on n'a on a pas tout découvert, mais on a quand même pas mal fait le tour de... de de, de ce que tu fais, de ton écriture. Je, je terminerai bien sur cette citation de toi quand je t'ai envoyé un mail où tu me dis que les contes de la vodka, je peux te citer A été bah oui, exclu du grand prix de l'imaginaire sous prétexte qu'il n'était pas suffisamment fantastique malgré le soutien de Joël Winterberg qu'il a adoré. Donc, ça montre bien que, en fait, l'écriture fantastique n'est pas si évidente que ça. Et oui, et toujours la que... question des définitions, toujours, oui. Et des clichés, peut-être, aussi. Il y avait peut-être oui, oui, dans euh... notre esprit… Euh... Ou des définitions trop restrictives, tout simplement. Voilà, donc, euh... ben voilà, donc j'espère je, je, je, que… que qu'on a pu euh, échanger d'une façon suffisamment approfondie en tout cas euh, pour euh, cette émission. J'espère que ben bah, je te lirai avec plaisir de nouveau. Que... Moi aussi, je, puis... je, je dois découvrir ton œuvre que je ne connais <rire> <Oui>. pas. <plus. rire> Ça sera avec plaisir aussi, mais bon, maintenant <rire> c'est de toi qu'on parle. Et puis donc, euh, je bah, j'invite. Euh, je... J'invite tous, tous ceux qui nous écoutent à vraiment découvrir euh, cette écriture qui est, qui, qui est la tienne et ce genre qui est finalement pas connu du tout, ou très peu, ou peut-être victime de, de dans l'imaginaire. On est vraiment dans des cases, en fait, il faut les casser, et ton, tes textes les cassent, parce qu'il y a des textes où on part sur le fantastique, et puis on est sur le réel, et puis on ne sait plus où on est. Ça pourrait être de la science-fiction parfois. Donc, oui, parfois, euh, oui. Limiter, <rire> donc, limite SF voilà. parfois. Oui. Voilà, donc du coup c'est intéressant, De, de, de... Mm. vraiment c'est une écriture très intéressante. Et puis euh, voilà, je te remercie en tout cas d'avoir de, de euh, accepté cet échange. Et je te dis bah, à très bientôt hein, sur d'autres festivals et dans d'autres lectures. Avec un grand plaisir, merci. Voilà. Moi, je te remercie Pascal et puis à bientôt, voilà. <rire> Au revoir.